Nous sommes en train d'investir massivement sur l'ensemble de notre processus de recrutement. D'abord euh, en faisant ce qu'on appelle du euh, social sourcing, en utilisant des outils tels que Facebook et d'aller euh, profiler un certain nombre de candidats pour qu'ils correspondent euh, au profil que nous euh, recherchons. Puis ensuite ces candidats, euh, on est capable de les préqualifier avec un recruteur virtuel pose un certain nombre de questions en langage naturel et qui nous permet ensuite de, nous pouvoir, de pouvoir choisir les candidats qui sont les plus aptes pour les missions que nous avons, ce qui permet ensuite lorsque nos recruteurs rentrent euh, donc en action, de pouvoir travailler sur des candidats déjà bien qualifiés et sur lesquels ils vont choisir les meilleurs en s'appuyant encore et à nouveau sur des outils digitaux. Des outils d'évaluation sur les soft skills et sur les hard skills et de toute façon donc d'avoir un processus le plus optimisé possible, le plus de candidats possible pour avoir les meilleurs à la fin dans une approche complètement optimisée.